Mon nom est Jason Tavares, je suis professeur agrégé au département de génie chimique. Si tu souhaites conserver au mieux tes fruits et légumes pour en éviter le gaspillage, il faut savoir à quelle catégorie ils appartiennent. Les avocats et les bananes appartiennent aux fruits et légumes dits « climactériques, », c'est-à-dire qu'ils produisent naturellement de l'éthylène. Mais attention, ils y sont également sensibles. L'éthylène est un gaz incolore. Il est produit par l'industrie pétrochimique, entre autres pour générer le polyéthylène. Mais c'est également une hormone végétale, produite en quantité variable par divers fruits et légumes. Cette molécule entraîne le mûrissement du fruit, même lorsqu'il a déjà été cueilli. Tu l'as bien compris, il faut donc isoler tes pommes de tes bananes et de tes avocats si tu peux éviter un mûrissement accéléré et que la qualité de ton fruit soit altérée. Voici une liste de fruits et légumes climactérés. Affiche-la dans ta cuisine et dis stop au gaspillage. Thank <laughs> you.